« J'ai failli acheter ce terrain il y a 20 ans, oh là là, aujourd'hui il vaut des millions oh, !»« J'ai failli faire ce projet il y a quelques années aujourd'hui, on a piqué mon idée et je vois que c'est une super belle affaire !» Je suis sûr qu'autour de toi, toi aussi, tu as dû entendre des gens qui ont déjà prononcé ce genre de phrase. Ou peut-être même toi, tu as déjà prononcé ce genre de phrase. Alors, je vais vous dire quelque chose. « Les idées sont de la merde tant que tu ne les exécutes pas !»« Le temps file à une allure incroyable !» La technologie avance limite plus vite que la lumière. Les idées, on a beau en avoir, si on ne les exécute pas, ça ne sert stricto sensu à rien. Mon challenge pour toi aujourd'hui, c'est notre trois idées que tu vas t'engager à mettre en pratique, à les exécuter pour pouvoir jauger et voir ensuite le résultat et que tu sois fier de toi. Je suis impatiente de lire tes commentaires, si tu as autour de toi un ami qui lui aussi a énormément d'idées très créatives mais ne les utilise pas et il doit se rendre compte que ce qu'il met en place ne va pas lui servir, partage cette vidéo avec lui.